Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui une vidéo toujours dans la lignée de la précédente. Je vois que ça appelait donc je continue un petit peu. Une présentation ici d'un jeu qui s'appelle Watchard euh, qui n'est pas récent. D'ailleurs euh, la plupart des titres que je vous ai présentés sont un peu vieillots. Mais euh, bon tout ça pour vous montrer encore euh, toute la puissance d'Unity. Étant donné que c'est un jeu ici qui est sorti en 2011. Essentiellement sur euh, PlayStation euh, Network, euh, la PlayStation 3. Et aussi euh, sur une version Windows que j'utilise ici, Linux. Il me semble aussi. Donc c'est parti, on va tout de suite voir comment ça se présente. Donc on démarre une nouvelle partie. Alors l'inconvénient c'est qu'on ne va pas pouvoir passer les cinématiques. Mais elles sont normalement pas très envahissantes. Donc l'histoire c'est Rochard. Un chercheur on va dire, qui cherche, enfin il cherche du turbinium qui est le diesel de l'espace comme il vous est en train de vous l'expliquer et donc euh, il en cherche depuis euh, X temps, il n'en trouve pas et donc euh, bah, s'il n'en trouve pas assez rapidement euh, bah, son patron va le virer et donc là euh, ils ont de la chance, ils en ont retrouvé mais évidemment il euh, y a des soucis c'est ce qu'on va voir tout de suite Alors là je vous laisse découvrir euh, la cinématique qui est pas terrible terrible, hein, qui est assez statique dans un premier temps, après on a un petit peu de mieux. Mais euh, vraiment l'intérêt du jeu va être euh, de le gameplay qui va être euh, en fait un 2D linéaire mais avec des décors plutôt 3D vous allez voir. Euh, et euh, l'intérêt, c'est d'avoir une arme, un petit peu de jouer avec la gravité au niveau des, des niveaux, en fait. Et euh, c'est un jeu qui est assez sympa à ce niveau-là euh, pour ses déplacements. Et euh, ça va mêler un petit peu... Alors là, je vais peut-être pouvoir passer. Alors, ça ne veut pas. Pourtant, ça me le dit. Donc, on va attendre un petit peu ou je couperai. Mais c'est un jeu qui va être assez sympa parce qu'il va nous permettre de... Vraiment d'allier la réflexion. En général, on va arriver dans une pièce, il faudra désinguer l'ennemi et ensuite on va pouvoir utiliser un petit peu nos ménages pour trouver comment avancer. Voilà, on va maintenant arriver à l'introduction Un petit level qui va nous montrer un petit peu comment déplacer notre personnage et tout ça On va voir que c'est assez sympa parce qu'il y a pas mal d'humour aussi dans ce jeu C'est quelque chose que j'apprécie donc rien de bien compliqué, comme je vous l'ai dit, on avance à gauche ou à droite, on saute évidemment. Au niveau des graphismes pour l'époque, c'est assez sympa, je trouve. Hop, on va monter à l'échelle. Hey, Et là... Livrer le turbo, alors on va chercher le turbo. On appuie sur eux pour utiliser le terminal et le turbo il est là je clique droit hop et je peux faire ce que je veux maintenant avec euh, ma boîte en fait et si je clique gauche je la balance en fait tout simplement donc l'idée maintenant c'est de lui filer son turbo et on va voir ce qui va être assez sympa je pense que le mec à côté va se prendre une tarte you really know what girls like, don't you? Hey John did you get the Pulse Drive for Switchblade sure did. Hey what about the bet 300 on Boston Merci, sweetie. Merci, oh, sweetie. Pif, et voilà. Bon, rien de bien fantastique, mais c'est toujours un peu sympa. Donc, euh. Ouais, non. Maintenant, je crois qu'on va passer au suivant. Ils vont se barrer, voilà. Voilà. Donc c'est pas prise de tête au niveau du monde, hein, c'est des déplacements linéaires, donc c'est pas compliqué, ici on me dit que je peux pas passer la caisse tout simplement dans les portes, donc là je vais avancer, alors évidemment je l'ai déjà fait, hein, donc euh, hop, je dégage la chaîne, la caisse pardon, je descends, et on a un droïde qui est défaillant et on va devoir, alors j'appuie sur F pour avoir ma petite lampe, donc sympa, voilà. Computer, Et là, il ne veut pas ouvrir. Donc il va devoir nous donner l'autorisation. Voilà. Mais du coup, il suspend euh, sa, son assurance maladie. <rire> il y a de l'humour. Donc le voilà. Notre fameux droïde défectueux. Donc on va devoir... Hey Skyler, we have another droid. Scanner le droïde Voilà dégâts irréparables Donc on va devoir ici modifier notre arme Pour pouvoir euh, justement le... le détruire Voilà, gravito-chargeur Donc je vais aller en chercher un par là, je le sais Si elle veut m'ouvrir la porte, bah, vas-y ouvre-moi la porte Voilà, voilà. Alors, rien de bien compliqué, c'est nickel. Là il va s'énerver sur le terminal. Donc je chope. Et ici je vais me servir du terminal pour tout simplement l'écraser. Donc je vais aller le balancer d'abord là-bas si j'y arrive. Oups voilà, et j'appuie sur eux, et maintenant la presse tombe dessus et l'écrase. Voilà, j'ai récupéré mon assurance maladie, c'est sympa. Donc je retourne là-bas. Et j'en monte. Là, je vais devoir me baisser, d'ailleurs, on m'explique comment faire. Voilà. Et ici, qu'est-ce qui se passe On peut voir que j'ai la gravité, il y a un problème de gravité. Ce qui est sympa par la suite, c'est qu'on va pouvoir gérer la gravité nous-mêmes. Voilà. On peut voir les déplacements du coup qui sont assez sympas. Hop, un gros rousseau. Watch your Et voilà. Donc ici on aura le droit à un petit lahus. On va se faire engueuler parce qu'on trouve pas de turbinium John, oh, sorry to keep you waiting the big boss called seriously unless you turn things around this week yes i'm sorry john but my hands are tied inform the team great i'll let you know when to start packing over and out et voilà fais tes valises donc ici on repart et là il y a une alerte et voilà, il n'y a plus rien qui va. Oh, man, kaput again. Caput again. On va utiliser le terminal. On va monter. Donc c'est là où ça va vraiment commencer, on va pouvoir jouer avec la gravité, et ça devient vachement intéressant en tout cas, moi je trouve ce jeu assez sympa. Donc c'est parti. Donc pour le moment j'ai toujours la même, euh, le même déplacement, d'ailleurs il va nous dire ici qu'il y a un, un vieux générateur de gravité. Voilà, donc je vais devoir ici activer la porte, d'ailleurs j'ai un petit zoom qui me le dit. Hop Chut faut que j'arrive à la choper par contre voilà et là le problème c'est d'utiliser cette caisse pour arriver à sauter dessus donc c'est là où on peut voir qu'il y a un petit peu de enfin il faut réfléchir un peu voilà on saute dessus et ici on va pouvoir activer maintenant Hop la gravité faible ce qui fait que maintenant quand j'appuie sur shift on peut voir que ça tourne moins vite ça devient un petit peu bleu et si je saute on peut voir que je suis euh, beaucoup plus... Euh, enfin, je n'ai pas la même gravité, alors elle est beaucoup plus faible. Donc ce qui est assez intéressant pour pouvoir se déplacer. Donc voilà comment ça va euh, fonctionner. Alors maintenant, c'est encore une fois un casse-tête. Il faut réussir à, à passer là-bas de l'autre côté. Donc qu'est-ce qu'on va faire On va redescendre. Chope là, On va choper euh, l'échelle ici en baissant la gravité. Voilà, hop et ici, j'ai plus qu'à sauter là-haut. Et normalement... Alors, j'avance en même temps, par contre. Hop. Et j'ai pas réussi. Ah bah voilà. Donc je suis encore une fois tombé. Donc je recommence. Et je vais aller sur les caisses, ça ira beaucoup mieux. Voilà. Hop, j'enclenche la faible gravité. Et là, pas de soucis, j'y arrive, normalement. Et non, la porte est fermée. Voilà, donc je peux rien faire. Donc il faut trouver la sortie, Bah vous l'aurez deviné. Donc ça s'appelle Roadshound, c'est euh, sympa. Ah bah voilà, maintenant la porte va être ouverte. Oh. Bon, vous voyez que je ne suis pas doué. Hein. Alors, je vais essayer une dernière fois quand même pour vous montrer. Hop. Et ici maintenant, je devrais pouvoir accéder à cette porte. Et ici j'ai une échelle. Alors le, la caisse je vais pas la toucher parce qu'en général elle sert à quelque chose et on s'en rend pas compte tout de suite. Voilà. Hop là. Donc ici je suis déjà venu. Alors euh, comment je fais Mais mmh, mmh. mince. Alors je suis pas venu. Et voilà, j'aurais besoin à mon avis de la caisse pour passer. Euh, moins que je passe dedans, non. Bon, vous l'aurez compris, le jeu s'appelle Roadshard, c'est vraiment, euh, vraiment sympa, c'est un jeu qui date un peu mais qui vit, je trouve, assez bien. Euh, donc euh, voilà, c'est pour ceux qui veulent euh, le tester, allez-y, vous allez voir, vous ne serez pas déçus. Moi, je tenais à vous présenter encore un jeu qui a été fait avec Unity, on peut voir l'univers, le gameplay qui est assez sympa. Euh, voilà, donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sur la vidéo, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Euh, et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye